euh, ça commence plutôt bien l'année, hein, puisque euh, le soleil est en capricorne, vous me direz c'est tous les ans pareil, mais euh, bon il fait des bons aspects euh, là, euh, enfin il a fait des bons aspects fin décembre, euh, et vous êtes sur une bonne lancée, en tout cas si vous êtes euh, du 1er décan, hein, ça c'est sûr, l'année va être euh, assez exce exceptionnelle pour vous mais on arrive là début janvier, on est dans le deuxième e décan, euh, euh, pour qui l'année va être aussi excellente, puisque vous allez commencer à recevoir les bons aspects d'Uranus, là vers le mois de, euh, avril mai vous sentirez qu'il y a un renouveau dans votre vie, ou que vous changez de direction, ou que vous allez vers euh, une libération par rapport à certains problèmes. Donc ben, ça va être en germe, hein, déjà, vous allez le sentir quand le soleil va faire des bons aspects avec vous, et ça, ça va être jusqu'au 20. Hein. Même le 3e décan a des formidables aspects cette année, qui vont lui donner le pouvoir, un statut plus important, et une stabilité surtout dans votre vie professionnelle et personnelle. Hein. Euh, après le 20, euh, le soleil sera en Verseau qui est votre secteur du travail. Donc euh, là, vous vous focaliserez sur le travail, votre perfectionnisme euh, qu'on connaît bien hein, va être accentué, vous aurez même euh, tendance à être un peu trop, hein, euh, à, à vérifier sans arrêt que vous avez bien fait, que les autres ont bien fait, etc. Euh, ne soyez pas trop dans la vérification, euh, parce que d'abord ça vous pompe de l'énergie, hein, et ensuite c'est vexant pour les autres, hein, euh, pour ceux qui travaillent avec vous, ou qui travaillent pour vous, d'être sans arrêt au-dessus de leur épaule pour vérifier que ce qu'ils font est bien, euh, ça peut être très agaçant et ça peut en plus de ça faire faire des erreurs, hein, donc il faudra que vous fassiez attention à, à ne pas, euh, bon, euh, être comme ça euh, hein, dans leur... dans leur dos euh, en permanence, de temps en temps, hein, vous vérifiez. Euh, donc euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre avec ce Soleil en Verseau? Oh un petit rhume, hein, mais rien, rien de grave. On en vient à Mercure, votre planète, hein, euh, et euh, qui gère euh, votre travail, votre quotidien, euh, les horaires, enfin tous les détails de la vie euh, quotidienne, mais également votre mental. Et on sait à quel point il est puissant le mental chez la Vierge. Hein. Donc euh, Mercure va être en Capricorne, il, euh, elle est à côté du soleil, hein, euh, donc euh, jusqu'au 17, euh, c'est-à-dire trois jours avant que le soleil ne rentre en Verseau, elle reste donc euh, à côté du Soleil en Capricorne, et bah, c'est une formidable euh, conjoncture aussi pour vous, hein, parce que euh, vous allez être à l'aise hein, dans votre façon de vous exprimer, dans votre, fa dans votre travail, dans vos... Euh, comment dire, vous serez content de vous! C'est rare, hein? la Vierge est très rarement contente d'elle, mais là, je pense que ça va être le cas parce que bah, vous aurez des bons résultats, tout simplement. Euh, ce sera... Vous serez créatif, vous aurez des idées... Alors pas des milliers, hein, parce qu'on est euh, en Capricorne, c'est un signe euh, un petit peu restrictif, hein, mais euh, qui n'est pas euh, dans le foisonnement d'idées euh, comme les Poissons, par exemple. Non. Euh, vous aurez peut-être une ou deux idées, mais alors ce sont des idées que vous allez pouvoir appliquer rapidement et qui feront euh, l'admiration de ceux qui vous entourent, hein. ils auront l'impression vraiment euh, que vous êtes... Euh, vous avez une sorte de leadership, que hein, vous êtes euh, euh, les meilleurs dans ce que vous faites, hein, vous donnerez cette impression après euh, le 17, Mercure va euh, se trouver en euh, Verseau. Et là euh, bon, c'est pareil hein, euh, qu'avec le soleil, c'est-à-dire que vous serez un petit peu euh, trop dans la vérification, dans le, le, le désir de perfection, de faire euh, hein, mieux, euh, d'aller toujours plus euh, euh, plus loin et enfin plus loin dans la qualité, hein, dans la, hein, vous ferez vraiment un focus là, vous serez focalisé sur la qualité, sur le, le fait que tout doit être vérifié et revérifié. Il va être question de Vénus maintenant votre planète d'amour, hein? euh, Alors elle elle, est, elle a pris de l'avance hein? euh, et vous verrez euh, pourquoi euh, d'ici quelques temps. Donc elle est euh, en Verseau, elle est au milieu du Verseau quand le mois commence et euh, elle changera de signe euh, le 13. Donc pour le moment, euh, donc euh, jusqu'au 13, elle n'est pas d'un romantisme exacerbé, elle est chez Uranus, elle a besoin euh, euh, je pense qu'elle est plus euh, financière euh, finalement que... Euh, euh, comment dire euh, Qu'amoureuse. Qu Parce qu'elle est dans votre secteur du travail. Donc, euh, Vénus, euh, dans votre secteur du travail, on peut l'interpréter comme euh, ben, je serais heureux, je serais content que mon travail me rapporte. Hein? Ce serait... Bon, de toute façon... Tout travail rapporte, hein, ça c'est sûr, mais bon, il y a peut-être une notion euh, de, de une possibilité pour vous de de grimper une échelle, d'obtenir peut-être une promotion, n'oublions hein, pas Jupiter, euh, qui vous apporte quand même pas mal de chance. Hein? Là, pour l'instant, euh, elle est encore dans le premier er décan, mais bientôt elle va passer dans le deuxième e décan, hein? fin janvier. Il y a des chances pour que vous soyez content de vos résultats dans le travail, mais il y a aussi des chances pour que quelqu'un de votre boulot vous plaise. C'est une autre interprétation possible de Vénus euh, hein, dans votre secteur du travail. Euh, souvent hein, les statistiques le disent on rencontre l'amour au boulot euh, après le 13 Vénus va rentrer en poisson elle va donc se trouver vraiment face à vous hein, c'est le le, vrai, le elle a fait un, un demi-cercle et elle est face à vous en Poisson elle est très un petit peu dans la dans l'illusion hein, souvent quand elle est en poisson donc attention à ne pas vous faire de film, à ne pas croire en des des histoires qui n'ont aucune base concrète et réelle. Simplement, bon, si vous voulez vivre une aventure virtuelle libre à vous, pas de problème, mais sachez quand même que vous n'êtes pas tout à fait dans la réalité. Mmh. On termine avec Mars, hein, qui représente votre forme, votre vitalité, votre énergie, euh, euh, vos énergies hein, en général, et euh, votre activité hein, bien évidemment. Et Alors Mars est légèrement dissonante hein, ce mois-ci, étant donné qu'elle est en sagittaire. Elle fait un premier premier carré, un premier aspect de carré avec euh, euh, le moment où elle est passée dans votre signe. Donc peut-être que vous allez avoir une décision à prendre, hein, je pense que c'est ça, vous allez avoir une décision à prendre et qu'il faudra la prendre rapidement, et c'est ça qui vous ennuiera parce que vous n'aurez pas le temps vraiment de réfléchir, et que bon, ça vous prendra la tête, et quand quelque chose vous prend la tête, et eh bien euh, il arrive que vous somatisiez que vous ayez des maux de tête, par exemple, euh, ou euh, bon euh, ailleurs, hein, euh, suivant votre terrain à vous, euh, votre terrain faible. Mais euh, bon... Euh, forcément, il va falloir agir, hein, prendre cette décision, ou alors décider d'une action. Euh, Peut-être vous pouvez décider de déménager, hein, c'est très possible puisque euh, Mars va se trouver dans votre secteur 4, euh, et dans un signe euh, sagittaire qui est un signe de mouvement. Donc vous pouvez décider de déménager, vous pouvez décide de faire des, décider de faire des travaux chez vous, euh, des travaux d'agrandissement hein, par exemple, euh, ou alors vous pouvez avoir euh, un conflit avec euh, un membre de la famille. Alors là vous aimez pas trop ça, mais bon vous êtes quelqu'un qui peut se mettre en colère facilement. On dirait pas comme ça, mais vous êtes assez euh, coléreux de nature, donc quelqu'un de la famille peut vous mettre en colère et vous serez obligé bien à un moment ou à un autre de mettre le poids sur la table parce que cette personne euh, ne suivra pas les règles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est probablement l'un de vos enfants hein, à qui vous serez obligé euh, de bien remonter les bretelles. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Euh, vous pouvez, si vous voulez encore plus de détails, consulter mes horoscopes sur rtl.fr,